Monsieur Hugo Bernalicis. Merci, Monsieur le, le, le, le Président. Oui, je recommande à tous les collègues et, et d'ailleurs en dehors de la commission des lois aussi hein, de visiter les lieux de privation de liberté et, et tous, hein, de la garde à vue, centre de rétention administratif, en enfin, passant par les centres éducatifs fermés, les, les prisons étant un des, un des éléments de ces lieux de privation de liberté. Moi j'ai une, une question, enfin j'ai trois, trois questions, pardon. trois Très courte question, euh, Madame la contrôleur euh, générale, euh, on, a, on a parlé, vous avez évoqué vous-même euh, la question de, de, du mécanisme de régulation carcérale pour éviter la surpopulation et faire en sorte qu'on puisse enfin faire un travail à peu près correct, à peu près correct, dans un premier temps, euh, en, en prison. D'ailleurs, tous les surveillants pénitentiaires, quand j'ai visité les lieux de privation de liberté pendant le Covid, étaient des, des personnes heureuses euh, parce que pour la première fois, on était... Euh, pas à 150% de taux d'occupation, mais plutôt à 115, 110. Et, et j'ai vu des gens épanouis parce qu'ils retrouvaient du temps pour échanger avec, euh, avec les personnes détenues, pour faire un suivi plus, plus, plus, pro, plus précis. Et euh, bon, alors pour les activités, il fallait repasser puisque pendant le Covid, précisément, il n'y avait plus non plus d'activités. Mais enfin, on voit bien que la surpopulation est quelque chose qui empêche le travail correct en, en, en détention et euh, la, la, la, la réinsertion. Ça vient à ma, ma deuxième question. Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment sur l'après-polémique euh, Colantes et, et le, le karting à Fresnes On a vu qu'il y a eu des circulaires qui avaient été prises par le, le garde des Sceaux pour euh, obliger les directeurs à faire remonter euh, par, pour validation les activités. Est-ce que vous avez vu constater quelque chose des, des conséquences de, de tout cela pour l'instant Et euh, dernier point, euh, J'aimerais avoir votre, euh, votre avis sur la question de l'accès à Internet euh, en prison. On a franchi déjà une belle étape avec le téléphone euh, en cellule qui était très décrié par les amis de, de l'extrême droite, euh, dont plus personne euh, n'a rien à dire aujourd'hui, euh, si ce n'est que ça, apaiser les tensions et que ça permet que ça se passe mieux euh, en détention pour tout le monde, les surveillants et les personnes détenues. Les mécanismes de régulation carcérale pour répondre à, à Hugo Bernalicis, eh bien... Euh, on peut les envisager de différentes façons. Il euh, y a euh, le modèle des ordonnances du Covid, rapide et bien fait. Il euh, y a le numerus clausus. Je crois que ça pose certaines questions et qu'on trouvera plus de gens qui sont contre que de gens qui sont pour. Euh, et, et parmi les gens qu'on qu a réunis euh, l'autre jour, il y a énormément de questions qui se sont posées. Des gens qui sont plutôt très gauchistes, ça va vous surprendre, qui n'étaient pas pour. Pardon Non, pas du tout. Ça ne me préoccupe pas. Je le dis comme ça parce que je trouve ça marrant. Euh, et, des gens, et des gens qui ne sont pas du tout gauchistes et qui sont pour. Euh, donc, euh, on trouve de tout. Et les gens qu'on a réunis, c'est des gens qui ne se parlent jamais d'habitude et qui se sont trouvés d'accord sur des positions de principe que sont, euh, oui, il, ça ne peut pas durer. Donc il faut qu'on trouve une solution pour que les choses euh, s'améliorent. Euh, L'accès Internet, je laisserai euh, André Ferragne vous en parler. La, polé, la polémique euh, du Carte à Fresnes, oui, je l'ai trouvée euh, singulièrement triste euh, parce que euh, tout le monde s'est bien poussé des hurlements. Moi, j'ai vu que pour eux, une fois, les détenus et les surveillants euh, étaient ensemble euh, et que euh, ils jouaient à des jeux qui n'étaient pas que la piscine enfin ce qu'on a appelé pompeusement la piscine et qui était un gros bac euh, Esco, et les deux tours de cartes où il y a deux détenus qui ont fait des tours de cartes j'avoue que c'était surprenant comme image mais moi je les ai trouvés plutôt sympathiques et surtout les surveillants et les détenus avaient l'air contents d'être ensemble et, et n'oubliez pas qu'après ils regagnaient euh, pour les uns, leur cursif pourri et pour les autres, leur cellule pourrie. À trois dedans euh, voilà. Euh, le téléphone euh, a amélioré les choses quand il n'est pas, euh, M. Bernalicis, rongé par les cafards. Parce que et alors, j'ai appris euh, à l'occasion de ma dernière visite à Gradignan, j'ignorais que les cafards étaient des bestioles, en plus d'être désagréables, très dangereuses pour la santé. Je ne savais pas que ça filait des maladies terribles. Et je ne savais pas non plus que, comme les souris, elles grignotent, ou les lapins, ils grignotent les fils du téléphone, dont ils sont fort friands, je ne sais pas pourquoi. Et donc, il y a beaucoup de fils de téléphone abîmés actuellement. Et je rappelle également euh, que, oui, il y a une certaine hypocrisie à, à savoir que les, les téléphones prolifèrent en détention et qu'il qu n'y a pas d'accès à Internet. Euh, et André, je vais te laisser répondre sur l'Internet en prison. Oui, merci. Donc, sur l'Internet en prison, c'est un sujet sur lequel le contrôle le CGLPL a rendu, il y a deux ans ou trois peut-être, mais pas plus, un avis euh, extrêmement précis, euh, pour ne pas dire un peu technique, euh, cet avis de mémoire rappelle les enjeux de l'accès à internet en prison notamment les, ajeux, les enjeux en termes d'insertion et en termes de liens familiaux euh, et euh, prend en compte la dimension de sécurité qui s'attache à euh, la mise en place de l'internet en prison les préconisations qui sont faites euh, sont des préconisations euh, qui sont euh, techniquement bordées euh, qui préconise la mise en place d'un système d'accès à Internet avec, on va dire, trois dimensions. Première dimension, l'accès au site en simple lecture, c'est-à-dire au site non interactif, sans aucune possibilité de réponse, sans aucune possibilité d'accès, pour lequel nous prônons un système de liste noire, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas interdit doit être autorisé. En d'autres termes, un site de simple information, le site d'un journal sans possibilité de répondre, de poster des commentaires, euh, l'égifrance, le site de l'Assemblée nationale, euh, euh, tout ça doit être autorisé, sauf s'il si y a une raison particulière d'interdire un site parce qu'il porterait euh, des informations susceptibles d'avoir une, une influence fâcheuse sur la sécurité en détention. Le deuxième sujet important, c'est tout ce qui concerne la réinsertion. La réinsertion, c'est-à-dire l'accès à l'enseignement, l'accès aux prestations sociales, euh, l'accès aux droits en général, au logement. Euh, et ça, nous prônons un système au contraire de liste blanche, c'est-à-dire un système dans lequel un certain nombre de sites préalablement techniquement contrôlé, serait expressément autorisé. Ainsi, on pourrait avoir la liste de sites autorisés, tel le, site le site du CNED, celui de Pôle emploi, celui d'un service de prestations sociales. Et là, à partir du moment où ce sont des sites sur lesquels il faudrait ouvrir une possibilité d'interaction, nous avons proposé un, un système de liste blanche, c'est-à-dire d'expression euh, d'autorisation expresse. En troisième lieu, il y a la question des liens familiaux sur lequel nous avons préconisé la mise en place de systèmes de messagerie fermés c'est-à-dire pas la possibilité d'envoyer des mails librement à tout le monde, mais de mettre en place sur un système de messagerie fermée à l'intérieur d'un système de site internet, enfin, nous utilisons tous des messageries fermées, même si elles sont très larges, là on pourrait en faire de plus étroites, un système de messagerie fermée avec des destinataires et des destinataires autorisés qui soit un système aussi contrôlé que le sont les échanges téléphoniques officiels, mais cet ensemble nous paraît à la fois répondre aux besoins et tenir compte des contraintes de sécurité. Donc c'est un système euh, sur lequel nous avons un, nous avons un, un, un avis extrêmement technique, euh, extrêmement précis, dont je viens de vous rappeler donc la, la teneur. Alors